Géo façade Double O Nation vient tout juste de se passer. Double O Nation a réussi à arracher cette victoire, malgré leur position en extérieur. En tous les cas, ça a été un tel match d'autre intensité qu'on a avait, bah, somme toute des changements de personnages, surtout des counter counterpicks, des plus impressionnants qui ont amené à ce genre de situation. Et eh oui, Dan, hein, le Dan, justement, de Hakainu hein, qui a fait une magnifique phase, alors qu'il était très, très loin euh, dans euh, la partie. Eh bien, un seul V-Trigger peut tout changer. Saut dragon, il retombe sur le haut ken de v trigger. Et là, grâce au juggle combo, il est dans la position du coin. Il peut lui mettre la pression. Le décalage bas moyen, pied rouvre la garde. Et là, il va juste faire ce qu'on appelle un chimie, décalage arrière, décalage avant, chop très classique dans Street Fighter 5. Mais tout ça part d'un entier. C'est vous dire à quel point parfois il y a un saut qui peut vous emmener dans la tombe. C'est évidemment, vous le savez vous-même, le saut fatal. Ne le faites pas. Fatale, mais Phenom aura tout de même évidemment remporté Et eh bien ce set et aura scellé d'ailleurs la victoire de Dobolo Nation avec le match -break en tie-break qui s'en est suivi quoi qu'il en soit si ce play de Dan ou juste ce play de Street Fighter vous a plu, la Street Fighter League Europe est en train de battre son plein actuellement, c'est le moment de venir rejoindre et de suivre toute la haute intensité, le haut niveau de l'Europe rassemblée ici sur cette Street Fighter League Europe.